se frayer un chemin, car Paris et nombre de grandes villes françaises peinent à faire de la place à leur vélo Allez, et voient régulièrement s'affronter cyclistes et autres usagers de la route.